Est-ce qu'on peut lire le psaume 124 avant d'aller plus loin dans notre culte du jour Le psaume 124, le psaume 124, un merveilleux psaume que nous apprécions particulièrement. Le psaume 124, la Bible dit, le psaume, voilà, je cherche mon psaume, euh, voilà, c'est le, le psaume 24, le psaume 24, ensemble nous pouvons le lire, le psaume 24. Le roi de gloire dans son temple, psaume de David, c'est à l'éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves, qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui pourra se tenir dans son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs, qui ne se livre pas aux mensonges et qui ne fait pas serment trompeur, mais il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Porte élevez vos l'acteux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire, l'éternel si fort et si puissant, l'éternel puissant dans les combats? Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire, l'éternel le maître de l'univers, c'est lui le roi des gloires. Amen! Amen! Père éternel, Dieu tout puissant, ce soir, ce matin, Père, nous voulons te rendre un culte agréable, un culte qui est conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Seigneur, tu nous as amenés dans ta sainte et glorieuse présence, dans ta maison, Père, afin que nous puissions communier ensemble avec toi, afin que nous puissions te louer, afin que nous puissions t'adorer, afin que nous puissions te célébrer, afin que nous puissions nous prosterner devant toi, Seigneur. Ce matin, nous te demandons d'accepter ce culte, ô Dieu de gloire Merci pour la présence de mes frères et sœurs, ô oh Dieu. Merci pour la présence de ton peuple, de ton Église. Merci pour la présence également de tes saints anges qui sont avec nous, ô oh Dieu, pour suppléer à notre faiblesse, pour suppléer à nos manquements, ô oh Dieu de gloire. Merci de faire régner une atmosphère de joie, une atmosphère de célébration. Une atmosphère de louange et d'adoration, Père. Nous te bénissons, Seigneur, et nous élevons le glorieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Alléluia Alléluia Est-ce qu'ensemble, on peut crier cinq fois Jésus et Seigneur Cinq fois Jésus et Seigneur ensemble. Une, trois Jésus et Seigneur Jésus et Seigneur Jésus et Seigneur Jésus est, Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Alléluia Alléluia alléluia. Oh merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Tu es digne de gloire Et de louange. Nos élèves digne de gloire et de l'ouange nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton Saint nom car tu es grand tes miracles sont aussi non, nul n'est comparable à toi, Seigneur, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont. Tôt. Dieu, Dieu. ton autorité ta dignité devant ta grandeur ô oh Dieu des armées toi qui dis un mot et la chose s'accomplit toi qui ordonne et la chose se réalise Père Seigneur c'est une joie d'être dans ta maison c'est une joie d'être dans ta sainte et glorieuse présence toi le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit toi le Dieu qui ordonne elle se réalise Père nous bénissons ta sainteté nous bénissons ta grandeur nous bénissons ta divinité, nous bénissons ton autorité. Elohim est ton nom. nous bénissons ta santé, Shana bobo bo se te. Mirada se te kere dosita la baïkaria. Et te rebaos se te dosita. Seigneur, nous exaltons ton règne. Nous exaltons ton règne, Shaddai. Nous exaltons ton règne, Donaïchirei. Nous exaltons ton reine de Adonai de Mekhadesh, toi le soleil de justice, toi le Dieu puissant, toi le Dieu fort, toi le Dieu vaillant, toi le Dieu grand, toi le Dieu redoutable. Seigneur, sois béni ce matin. Seigneur, sois béni ce matin. Seigneur, sois béni ce matin. Seigneur, sois béni ce matin. Père, sois élevé ce matin. Père, sois célébré ce matin. Père, la bobo c'était. Nos cœurs se réjouissent en toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. À toi la gloire, à toi la majesté, en toi la puissance. On oh, nous te donnons toute la gloire, nous te donnons toute la gloire, nous te donnons toute la gloire. Alléluia. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour a filé nos conforts. Dieu, Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand.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 tu es grand, je lève ma voix, je lève ma voix. Dieu, tu es grand, Alléluia. Dieu, tu es grand. Seigneur, ce matin, c'est ta grandeur que nous élèvons. Dans l'Assemblée de Racheté, Père, c'est ta grandeur que nous élevons, Seigneur. C'est ta grandeur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grandeur, Dieu. Merci pour ton autorité. Merci pour ta sainteté, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Ce matin, nous te louons. Ce matin, nous te célébrons. Ce matin, nous t'adorons. Toi, le narcisse de Saran. Toi, le lit de vallée, Toi, le chemin. Toi, la vérité. Toi, la vie. Toi, le Dieu qui ordonne. Et la chose se réalise. Toi, le Dieu qui dit à Et la chose arrive à l'existence. Ton nom est Jésus. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom est puissant. Puissant pour sauver. Puissant pour guérir, Puissant pour assister. Puissant pour élever, puissant pour magnifier. Oh Jésus, ce matin, nous bénissons ton règne, ton règne éternel, ton règne absolu, ton règne puissant, ton règne glorieux, ton règne de justice, ton règne de paix, ton règne d'amour, ton règne de souveraineté, ton règne de toute autorité. Reçois l'honneur, El Shaddai, reçois l'honneur, Adonai Rafa, reçois l'honneur, Adonai Tidkeno, reçois l'honneur, Adonai. Tu es béni à tout jamais, tu es béni à tout jamais, Seigneur. Oh, tu es béni à tout jamais. Tu es béni à tout jamais. Tu es béni à tout jamais. Seigneur, les 24 anciens dans le lieu très haut. Jette leur courant devant toi pour t'adorer et se prosterner devant ta majesté. Se prosterner le roi, on le roi. Le roi des noirs, le Seigneur de Seigneur, le lion de la tribu de Judas, toi qui nous as rachetés à grand prix, ô oh Dieu. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Elohim, Marédocé. Nous te bénissons, Chaya, Nonaça, et t'es aussi, toi le vainqueur de Golgotha. La croix, la croix a vaincu le malin, la croix a vaincu l'ennemi, la croix a triomphé de tout. Jésus, nous te bénissons ce matin, Jésus, nous t'élévons ce matin, Jésus, nous te célébrons ce matin, Jésus, nous t'adorons ce matin, Jésus, nous te rendons toute la gloire, toi le Dieu des nations, toi le Dieu des peuples, sans fin et sans nombre, reçois l'honneur dans ta maison, Dieu, reçois l'honneur au milieu des étoiles brillantes, reçois l'honneur au niveau des étoiles filantes, reçois l'honneur au niveau des étoiles étincellantes dans ta maison, oh Seigneur, tout s'écrit gloire, tout s'écrit gloire dans ta maison, Seigneur, tout revient dans l'éclat, dans ta maison, Seigneur, tu règnes toujours, tu règnes dans la gloire, tu règnes dans la majesté, tu règnes dans l'autorité. Seigneur, nous te bénissons. Oh, nous te bénissons, nous, te bénissons, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Uh, amen. Amen. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Allé venu venu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. amen. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Amen. Oh, Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est, Jésus est, Jésus est puissant. Amen. Amen. Oh, Merci, Seigneur. Mais la voici dans la Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire maintenant, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire maintenant. La louange brise les jours. La louange brise les jours, oh Dieu. La louange qui est route, oh Dieu. Sous l'anxiété oh Dieu de gloire. Les chaînes se brisent au oh Dieu. Les chaînes se brisent au oh Dieu. Y va, santa re, ba, le le dosita reba ba ba, mare dosete reba ba tu es le chilo, tu es le chilo, tu es le chilo, tu es le chilo, roi des nations, roi des peuples, tu es le chilo, tu es le Shiloh, tu es le Shiloh tu es Reba Baba Rebossete Rebaikaria Reba Baba Baba Meredosete Rebaikaria Rékonosete Irédosita Rebaikaria Chacun se retrouver devant toi à bénir le Dieu, Rékonosete Rebaikaria Irédosita Il t'a dit je ne te laisserai pas partir, à moins que tu ne m'aies béni, Seigneur ce matin oh Dieu, nous sommes des Jacob a de ta présence. Nous sommes des Jacob qui te désire, au Dieu, qui désirent ta bénédiction, qui désire ton toucher, qui désire un toucher, un cachet spécial, un toucher spécial, un cachet spécial, un toucher spécial, un toucher spécial. Un toucher spécial. Nous soupirons après toi comme de Jacob. Nous soupirons, toi, nous soupirons après toi, nous soupirons après toi, nous soupirons après toi, oh Seigneur de gloire. Oh Seigneur de gloire, oh Seigneur de gloire, nous sommes champions, regardez Satan, regardez aussi Tarabaïkania, regardez-vous, regardez-vous, regardez Écoutez merci de briser les chaînes, Dieu. Merci de reconnaître ta guérilla. Merci de briser, merci de briser, merci de briser, merci de briser, merci de briser les jougs. Merci de briser les chaînes, merci de briser les jougs. Car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Merci de briser les jougs, merci de briser les jougs, merci de briser les jougs. Il a nos il a parlé de de Merci Merci pour la présence de tes saints-anges, oh Dieu, des anges guérisseurs, oh Dieu, afin de guérir ton peuple, oh Dieu, de guérir ton peuple, oh Dieu, ton peuple qui est malade, malade à l'hôpital ou à la maison. Merci Seigneur pour le ministère de tes saints-anges, des anges guérisseurs qui sont en train de toucher les corps, qui sont en train de toucher les vies. Ils sont en train de restaurer des poumons, de restaurer les voies respiratoires, de restaurer les narines, de restaurer les soirées, de restaurer les larynx. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu touches les kystes. Tu guéris les cancers, oh Dieu. Tu restaures les vies, tu restaures les corps, tu restaures les santé des uns des autres. Père, nous te bénissons. Père, nous te bénissons. Père, nous te il y a la massacre, il y a le Miriado Santa Rebaïcania. Et le Sita. C'est ce que tu veux, Esprit de Dieu. Rekado Sata Coria. Il est dans Sete Rebaïka. Reka la Sate. il est Raicaria. Santa, Merci de toucher ton peuple, Dieu. Qu'aucun ne retourne à vide. Qu'aucun ne retourne comme il est venu. Au présentiel et à distanciel. Merci de toucher. Merci de toucher. Merci de toucher.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 Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, porte élevez vos lenteaux, élevez les portail éternel, que le roi des gloires fasse son entrée, porte élevez vos lenteaux, élevez les portail éternel, que le roi des gloires fasse son entrée, que le roi des gloires fasse son entrée, que le roi des gloires fasse l'entrée, entre dans les familles de ton peuple. Entre dans les situations de ton peuple, Dieu de gloire, au Père des miracles, Dieu de gloire, au Père des prodiges, Dieu de gloire, que les portes s'ouvrent, Dieu de gloire, que les portes s'ouvrent, les portes de l'emploi, les portes du mariage, les portes du séjour, les portes de la maternité, que les portes s'ouvrent, les portes de la prospérité, le porte du bien-être, le porte du salut, que cela s'ouvre au nom de Jésus, que cela s'ouvre au nom de Jésus, on n'a qu'à nos satan, ne nosita baïka, Reba baba. ba ba, re ke no sete, il t'accordo no sita, na re no Mare maïka car la dossier ne gère reba hallelujah, repasse reba ba, ba à toi, de car la, et que mira doy toi, redonce mare marre do toi, redonce à toi, redonce à toi, et que Rebo, à toi, les parents, étés, et que est aussi dans la Père éternel, Dieu tout-puissant, que les portes du mariage, au oh Dieu, s'ouvrent pour tes enfants, Seigneur. Au nom précieux de Jésus, toi qui as mis dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'ai libéré une aide semblable. Père, c'est ce que tu as dit, Seigneur. J'ai libéré la bénédiction du mariage. J'ai libéré la grâce du mariage, oh Dieu. Que toutes les portes soient ouvertes devant eux, au nom précieux de Jésus. Que toutes les portes soient ouvertes devant eux, au nom précieux de Jésus. Et qu'ils dans cette bénédiction du mariage de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Que l'on brise les jours. que l'on brise les limitations. Merci Esprit de Dieu, Merci Esprit de Dieu, Merci Esprit de Dieu, Ancien, Ancien, onction nous, Ancien, Ancien, que l'onction du Saint Esprit Tant sur you nous, know. que l'onction du Saint esprit, tant sur you know. J'ai envoyé contre toi Seigneur tu as promis la restauration J'appelle la restauration Dans la vie de ta fille à tous les niveaux père éternel Tout ce qui a été volé Tout ce qui a été détruit Tout ce qui a été arraché Père j'appelle la restauration C'est l'option de la restauration De la restauration de sa vie à tous les niveaux, Seigneur de gloire, là où l'ennemi se cachait, oh Dieu, que cette option puisse le faire fuir. Tu as dit, quand l'ennemi vient là, comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur veut mettre en déroute. Seigneur, oh, alléluia, je t'appelle Esprit de Dieu, je t'appelle de mettre l'ennemi en déroute, oh Dieu, je te prie de mettre l'ennemi en déroute, oh Dieu, je te prie de le faire, Seigneur, je te prie de notre faire, Seigneur, qu'il y ait un avant et un après. À partir de cette prière, oh Dieu, par l'obéissance à, à ta recommandation, Père, qu'il y ait un avant et un après. Plus jamais le même, au nom puissant de Jésus. Et Satan, je t'interdis, je t'interdis au nom de Jésus. Oui, je t'interdis oui, au nom de Jésus. En vertu de l'autorité que j'ai en Christ, je t'interdis au nom de Jésus Christ. Je t'interdis au nom de Jésus Christ. Je t'interdis au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Si quelqu'un a besoin d'une prière, est-ce que quelqu'un d'autre a besoin d'une prière? Il a C'est un culte spécial. Tu es le de la consolation, Tu es le Dieu de la consolation, Seigneur. Tu es le Dieu de la consolation, Seigneur. Tu es le Dieu de la consolation, Seigneur. Tu es le Dieu de la consolation, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu de la consolation, Et je te demande d'arrêter le fléau de la mort, oh Dieu. D'arrêter le fléau de la mort, oh Dieu. Avant, c'était le, le, le, le, le frère. Maintenant, c'est la soeur, oh Dieu. Que cela s'arrête, Père, au nom de Jésus. Que cela s'arrête, Père, au nom de Jésus. Que cela s'arrête, Père, au nom de Jésus. Que cela s'arrête, Père, au nom de Jésus. Esprit de mort. Esprit de mort, je te parle, écoute-moi. et sort et retire-toi de cette famille, de cette maison au nom de Jésus. Je te l'entends au nom de Jésus. Je te l'ordonne, oui je te l'ordonne. oui je te donne au nom de Jésus, quels que soient les pactes qui ont été faits, j'annule ces pactes au nom puissant de Jésus, je les annule au nom puissant de Jésus, oui je les annule, oui même si c'est ancestral, je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Non, tu n'as pas de droit. Tu n'as pas de droit. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Merci de restaurer, maman. Là où elle est, Seigneur. Merci de la restaurer. Merci de restaurer son cœur. Merci de restaurer toute la famille. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Alléluia. Amen. marie Oh, je t'adore Seigneur. Je t'adore Seigneur. Je t'adore Seigneur. Je t'adore Dieu de nation et de peuple. Sans fin et sans nombre, Père. Je merci, Seigneur pour ton Église. Merci pour ce peuple merveilleux ce peuple victorieux, ce peuple qui marche dans la splendeur et qui est couronné de gloire, qui est couronné de gloire. Merci pour ton Église, la Nouvelle Jérusalem à Merci pour cette représentation du royaume des cieux sur la terre, ô oh Dieu. Merci pour le fleuve d'Ovide qui coule de ton trône, ô oh Dieu, le fleuve que Ézéchiel a vu le fleuve qui a l'arbre de vie dans le jardin des dents, c'est le même fleuve qui coule. Le fleuve que l'apôtre Jean a vu dans Apocalypse oh Dieu, le fleuve qui coule à partir de ton trône, ô oh Dieu. Merci pour ce fleuve d'eau vive, ô oh Dieu. Partout où elle passe, ô oh Dieu, elle apporte la guérison. Partout où ce fleuve passe, il apporte la guérison, il apporte la restauration, il apporte la prospérité. Au nom merveilleux et puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. On notre confession de foi, notre confession de foi avant d'écouter la parole. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur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 en la communion des saints, en la résurrection encore, et en la vie éternelle. Amen, Amen, Amen, Amen, Amen, Comme dans nos bonnes habitudes, nous allons prendre le texte d'Exode, chapitre 20. Avant de la parole, nous récitons les commandements de Dieu. Alors Dieu prononça Exode 20, 1 à 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant,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 Bonjour à tout le monde, bonjour la Nouvelle-Jérusalem à Londres, Amen Pourrons-nous asseoir dans la présence de notre Seigneur Vous nous avez beaucoup manqué, je ne sais pas pourquoi, beaucoup aiment s'asseoir tout au fond, alors qu'il y a de la place bien devant ici. Bon, c'est une question d'habitude, Alléluia Mais ne nous laissez pas seuls, Amen Approchez-vous de nous Vraiment, c'est une joie immense il est 10h31, mais ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'était de suivre le mouvement et la direction du Saint-Esprit qui nous a conduits dans un temps de prière après euh, un dimanche d'absence et euh, deux mercredis d'absence et deux vendredis d'absence. Il était important que nous puissions, en tout cas, le Saint-Esprit a décidé de nous conduire dans un temps de prière collectivement et individuellement pour les besoins des uns et des autres. Voilà, nous étions en déplacement pendant quelques jours euh, au nord de la France, dans les bois. On était dans les bois, là, dans, dans, dans la forêt. Donc, euh, on a eu à, à, à se promener sans masque. On a un peu euh, euh, retrouvé la vie d'avant, la vie sans masque, parce que dans les bois, voilà, il y a le grands air et tout. Et ça nous a permis, euh, entre mi un peu de, de souffler. Euh, ce n'était pas un repos total, parce que, avec la charge de l'Église, tu ne peux pas te reposer. Ta tête est dans l'Église, ton cœur est dans l'Église, tout ce que tu es est dans l'Église, donc tu ne peux pas être euh, totalement déconnecté. Dès lors, on était connecté avec vous. On a suivi toutes les réunions de prière, de culte de dimanche, l'intercession du mercredi, vendredi. On a été présents avec vous de façon distancielle. Merci beaucoup à, à Frère Nicolas qui nous a euh, remplacés pendant ce temps. Euh, voilà, je ne pouvais pas trouver quelqu'un d'aussi fiable que lui parce que nous avons commencé cette œuvre ensemble en tant que cellule et jusqu'à ce qu'il prenne euh, des responsabilités à la Nouvelle-Jérusalem-Réobot. Dieu sait ce pourquoi, en tout cas, on a commencé ensemble et je ne pouvais penser qu'à lui pour euh, me remplacer pendant. Euh, mon absence parce que nous faisons partie de la même ADN, nous avons le même Père Spirituel, nous avons évolué et dans une amitié ça fait plus de 20 ans, dans le ministère ça fait plus de 20 ans, donc euh, je ne pouvais pas confier à quelqu'un d'autre qu'à lui à ce stade de l'Église. En plus, comme il m'a dit, qu'il faut être polyvalent, donc comme c'est un jeune, voilà, il pouvait être à la fois à la chair, à la fois à l'intercession, à la fois euh, à l'audiovisuel, voilà, il pouvait tout faire, alors que si on devait prendre quelqu'un d'un certain âge qui est déjà... Euh, bien assis dans le ministère avec tout ce que là implique comme comme égard je ne crois pas que la personne aurait eu la même liberté de faire comme lui il a fait d'être fou et au moulin comme nous également nous faisons nous avons reçu un bon rapport merci à vous pour votre présence le culte du dimanche on a senti la présence des uns et des autres on a discerné des voix on a discerné des nouveaux chantres on a on dit ça c'est la voix d'un tel ça c'est la voix d'un tel non, c'était vraiment merveilleux et à l'intercession du mercredi, on sentait, on entendait des voix, c'était merveilleux. Cela prouve que vous êtes un peuple qui a une certaine maturité, qui comprend que même si le pasteur n'est pas là, Dieu est là. Et l'Église doit continuer, la présence de Dieu ne part pas avec le pasteur. Certes, il y a une onction qui s'attache au ministère et au ministre, mais la présence de Dieu est dans sa maison. C'est la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu dont nous avons le plus besoin. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence, vous aussi en distanciel. Pour une première fois, depuis que l'Église a commencé, j'ai été spectateur. J'ai suivi à distance comment les choses se font, j'ai découvert un certain nombre de choses. Mais surtout, ce qui m'a émerveillé, c'est que l'onction travaille même à distance. L'onction qui est ici, qui, qui dans l'Église, que Dieu nous a donnée par grâce, elle travaille même à distance. Il suffit simplement de se mettre en condition et de se disposer, de disposer son cœur, de disposer son temps et l'espace. L'option agit même à distance. On était vraiment agréablement surpris et édifiés et motivés en disant « Voilà, continuons à faire ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes dans les bons. » Que ce soit en présentiel ou en distanciel, Dieu travaille avec nous. Dieu travaille avec nous. Voilà, bien aimés du Seigneur, c'est une joie, en tout cas, de se retrouver ensemble et nous continuons à servir le Seigneur. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous allons introduire un thème. Pendant que j'étais, euh, nous étions euh, euh, en, en vacances, le Seigneur a déposé dans mon cœur un thème, un thème que nous connaissons et que aussi euh, je pensais connaître aussi d'une certaine façon. Je pensais connaître d'une certaine façon, mais le Seigneur m'a amené encore euh, à découvrir cela d'une autre façon d'une autre façon qui m'a euh, énormément encouragé, et énormément, énormément, énormément béni. Euh, le Seigneur m'a demandé de commencer à vous parler concernant le Royaume de Dieu. Concernant le Royaume de Dieu. C'est un thème qui va nous suivre euh, pendant un certain nombre de temps, un certain nombre de dimanches. Nous allons parler du Royaume de Dieu. Le thème du Royaume de Dieu, c'est un thème qui est exploité, surexploité. Il y a beaucoup de gens avant nous et encore maintenant et après nous qui vont parler, enseigner sur le royaume de Dieu. J'ai évolué auprès d'un grand homme de Dieu, un grand père spirituel, un grand enseignant de la parole qui nous a longuement prêché sur le royaume de Dieu. Je me rappelle même que euh, nous avions l'habitude et même jusqu'à aujourd'hui à avoir un thème de l'année chaque année il y a un thème qui est donné pour l'année, par exemple pour cette année-ci notre thème c'est la restauration donnée par l'évêque national la restauration, et aussi il en était de même dans, avec euh, euh, l'ancien évêque national chaque année il donnait un thème au niveau de l'église de Bruxelles et nous avons eu pendant deux années de suite à parler concernant le royaume de Dieu, pendant deux années de suite, et avec ces enseignements reçus et aussi avec ce que j'ai toujours compris et lu au travers des uns des autres, euh, je pensais connaître euh, un peu le royaume de Dieu. Moi, euh, lorsque le Seigneur m'a demandé pendant euh, le séjour de pouvoir parler du royaume de Dieu, euh, je lui ai dit voilà, je vais récupérer les sources que, que j'ai toujours eues, que j'ai toujours connues, je vais les récupérer et commencer à étudier ces thèmes. Moi, le Seigneur m'a conduit à aller lire. Et j'ai beaucoup lu pendant, pendant euh, ces vacances-ci, j'ai beaucoup lu à telle enseigne que ma tête même était fatiguée parce que je lisais pendant les nuits, pendant que les gens dormaient, moi je ne faisais que lire et ma tête à un moment donné était fatiguée. Et j'ai beaucoup lu euh, spécialement un auteur, un auteur que le Seigneur m'a amené à, à, à lire. Au fait, euh, ce pasteur pour la petite, la, la petite histoire, en 2020, lorsque... L'Église n'avait pas encore commencé en 2020. Euh, en janvier 2020, nous avons été amenés euh, à, à, à aller dans une euh, conférence, dans une grande conférence à Paris, en France, au Zénith, euh, qui était organisée par euh, Casarema. Je sais pas que si vous connaissez Casarema, qui avait organisé cela euh, en, en, au mois de janvier. Donc on était amené, je crois que c'était le 6 janvier, la première semaine de janvier, on a été amené à cette conférence-là, il y avait différents euh, hommes de Dieu que nous connaissons actuellement qui étaient euh, pendant cette conférence. Et durant cette conférence, euh, euh, un homme de Dieu a raconté le témoignage de son ministère et de sa vie et il disait que Dieu lui avait mis à cœur de faire 40 jours de chant et de prière pour se restaurer, parce qu'il donne beaucoup aux autres, il n'a pas le temps lui-même de pouvoir se restaurer, et le Seigneur lui avait ordonné de prendre 40 jours de genre de prière, et de le commencer à partir du 13 janvier, de commencer à partir du 13 janvier. Et lorsqu'il parlait de ça, j'ai été directement secoué dans mon fort intérieur, c'est comme si le Seigneur était en train de me dire, il faut que tu accompagnes également cet homme, durant les 40 jours de Jean et prière alors je me suis mis dedans à partir du 13 janvier c'était jusqu'au 17 février je me suis mis dedans avec lui dans les 40 jours de Jean et prière et nous prions le matin, le soir nous prions, nous prions, nous prions, nous prions pendant les 40 jours et moi j'avais été inspiré avec le texte de Élie au rêve 40 j'étais inspiré avec ce texte et je commençais à jeûner pendant 40 jours. Et on a terminé le genre. Dieu nous avait donné un certain nombre de promesses qu'on a gardées, qu'on a écrites. Parce qu'il faut toujours avoir l'habitude, avec le Seigneur, d'avoir un cahier de notes, un carnet de notes où vous écrivez ce que vous recevez du Seigneur. Et ça va vous permettre de voir la fidélité de Dieu, de comprendre que la prière, ça marche. Et lorsque Dieu promet, Dieu accomplit certainement. Et vous verrez ainsi votre évolution. Prenez cette habitude d'avoir un cahier de notes où vous notez. C'est comme ça que euh, nous fonctionnons. J'ai des cahiers de notes des prières il y a plus de 10 ans qui s'accomplissent aujourd'hui. Et le Seigneur me rappelle, tu te rappelles, voilà ce que tu avais noté, aujourd'hui ça s'est accompli. Donc, ayez cette habitude-là. J'ai pris un certain nombre de notes et nous avons continué à évoluer. À ce moment-là, l'Église n'existait pas encore, on était dans l'attente, euh, on était toujours dans la cellule, on ne savait pas du tout ce qui allait arriver. Et au mois de, au mois de, de, de, de, de juillet, euh, mi-juillet, mi-juillet jusqu'au début du mois d'août, jusqu'au 1er août, nous étions en vacances également en France et pendant les vacances, euh, on est tombé tout à fait par hasard sur euh, un pasteur d'une grande église qui se trouve à Miami, à Miami aux états unis un grand, un grand pasteur de Dieu euh, qui a une grande église tabernacle de gloire à Miami, c'est le pasteur Gregory Toussaint, qui depuis des années fait 40 jours de chant également et ils étaient aussi dans leurs 40 jours de chant. Et quand on a découvert ça, alors que nous étions en vacances, ma femme et moi, nous nous sommes également plongés dans les 40 jours de Jean et prière. Et comme eux, ils sont aux États-Unis, le décalage était énorme, ce qui fait que nous étions connectés à eux à partir de minuit jusqu'aux 3 ans du matin, nous étions connectés avec eux pendant les 40 jours de Jean et prière. Et durant ces 40 jours de Jean et prière, c'est là que vraiment le Seigneur nous a donné les promesses précises et nous a dit également qu'il allait se glorifier par rapport à l'église de London, à la nouvelle jérusalem de London, qui n'existait pas à ce moment-là. On avait déjà euh, la salle qui nous était proposée, mais comme on n'avait pas de surveillants à ce moment-là, et on ne pouvait pas nous donner les autorisations pour commencer, donc tout était bloqué. Et pendant ces 40 jours de Jean, ces deuxièmes 40 jours de Jean, Dieu nous a donné la date en disant « Je veux me glorifier le 29 octobre. » Et nous avons noté cela. Il a donné encore un certain nombre de, de promesses qu'on a notées. Et on est sorti de ce temps de Jean. On est retourné dans nos habitudes, dans la vie de tous les jours. Et le, les choses ont évolué. Et la salle ici, nous avons signé le, le, le, le, le contrat de la salle ici le 29 octobre le 29 octobre lorsque on a eu le nouveau surveillant national il nous demandait une date nous lui avons laissé la liberté de choisir la date qu'il souhaiterait pour signer le bail et il a regardé dans son agenda et dit oh mais justement le 29 octobre je, je suis libre alors on doit signer cela le 29 octobre je sens qu'on doit signer le 29 octobre lui, il ne savait pas que Dieu nous avait déjà fait la promesse. Alors, quand il a dit cela, je lui ai dit, voilà ce qui nous est arrivé en août de l'année juillet, début août, le Seigneur nous avait dit qu'il allait se glorifier le 29 octobre. Dit. Mais je ne savais pas ça, mais j'ai été poussé à choisir cette date. Et nous avons signé le 29 octobre et nous avons commencé, commencé l'église. Et de ce Tel an de 40 jours de gens et prières, nous avons adopté cela. A tel que qu'au mois de septembre, entre le 1er septembre jusqu'au 10 octobre, nous avons de nouveau fait 40 jours de gens et prières. Donc c'est une habitude de l'Église de faire chaque année au moins 40 jours de gens et de prières. Je vous le dis pour que vous ne soyez pas étonnés quand cela arrivera. Et Grâce à cet homme, à ce, à ce merveilleux pasteur de l'église de Miami, que j'ai été en tout cas conduit encore à m'asseoir dans les 40 jours des gens de et prière. et pendant que j'étais en vacances, durant ces vacances-ci, le Seigneur m'a amené à entrer également dans son programme. Il avait un programme aussi de 40 jours de et prière. Je suis de nouveau entré dans son programme et j'ai découvert qu'il avait écrit un livre en trois séries concernant le royaume de Dieu. Donc j'ai été alors amené à lire ces livres, à lire ce livre, et j'ai découvert des choses extraordinaires qui m'ont bouleversé. Et ce sont ces choses-là, avec tout ce qu'on connaît et les autres, que nous allons mettre ensemble en musique pour parler avec vous durant un certain nombre de temps concernant le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Nous allons prendre différents textes de la Bible. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Nous prenons Jean chapitre 17 au verset 3. Jean 17 verset 3. C'est le texte qu'on a eu avant de partir et le texte aussi que euh, Tonton Nicolas a repris concernant les, les sujets de prière qu'aimait prier Jésus. Nous avons étudié cela, Jean chapitre 17 au verset 3. La Bible dit, Jean 17 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent »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 Matthieu 6, 9 à 10, Matthieu 6, 9 à 10, Matthieu 6, 9 à 10, la Bible dit, voici donc comment vous devez prier, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le verset 10 dit, Donnons-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous prenons un troisième texte, Matthieu chapitre 6 toujours, de versets 19 à 34. Matthieu 6, 19 à 34. 19 à 34, la Bible nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les milles que la ruine détruisent et où le voleur perce les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux où les mythes et la rouille ne les détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni, ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes Personne ne peut servir deux maîtres, car où il détestera le premier et aimera le second, où il s'attachera au premier et méprisera le second, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Dans d'autres versions on dit « ne pas s'inquiéter de ce que vous mangez et de ce que vous boirez. » Le verset 26 dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste le nourrit. »« La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, Et votre Père céleste le nourrit. Ne valez vous pas beaucoup plus que qui ne vous par ses inquiétudes peut ajouter un instant ou une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Étudiez comment poussent les belles fleurs de champ. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu aussi belle tenue qu'une d'elle. Si Dieu habille ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas plus puer volontiers pour vous, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc pas, et ne dit pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous, en effet, tout cela, c'est sans les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous allons prendre un troisième texte. Un troisième texte un troisième texte se reprit dans le livre de Romains chapitre 14, verset 17. Romains 14, 17, un texte aussi que nous connaissons. Romains 14, 17, Romains 14, 17. la Bible dit, En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Père éternel, merci de me donner la grâce d'apporter ton enseignement, ton peuple, oh Dieu. Seigneur, nous ouvrons cette saison où nous allons parler de, du royaume de Dieu par obéissance à ton commandement. Merci de nous inspirer, merci de nous donner l'entendement pour comprendre, merci de nous donner la faculté d'enseigner, de, la faculté de donner tes révélations, au oh Dieu. Et donne à ton peuple la faculté de comprendre et de retenir et de mettre cela en pratique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le texte de Jean chapitre 17 au verset 3 que nous avons lu en premier, c'est le texte qui nous a accompagnés dans les dimanches d'avant, où nous avons vu que c'était la prière du Seigneur Jésus, la prière finale du Seigneur Jésus avant qu'il n'aille à la croix et souffrir de la croix. Dans Jean chapitre 17 au verset 3, le Seigneur Jésus est en train de prier le Père et lui demande que les croyants arrivent à connaître Dieu, à connaître Dieu. Et il définit de la manière dont les croyants doivent connaître Dieu. Ils doivent le connaître comme le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et aussi de connaître lui, Jésus-Christ, comme étant son Messie. De cette, de cette portion des Écritures, il y a deux notions existantes, deux notions importantes pour nous, qu'on peut souligner. On l'a déjà dit, mais encore on va souligner là-dessus. Il dit que les croyants doivent connaître que Dieu est le seul vrai Dieu. Ça veut dire alors, le Seigneur Jésus révèle à ses disciples, ou rappelle à ses disciples, qu'il y a aussi d'autres dieux qui existent d'autres dieux qui existent. Qui sont-ils Où sont-ils Il y a d'autres dieux qui existent. Nous pouvons en citer des noms. Il y a des peuples qui adorent des divinités. Depuis les temps anciens, dans l'époque ancienne, Rome, Grèce, nous connaissons des divinités païennes, telles que euh, euh, des divinités comme Vénus, comme Jupiter, comme Cès. Il y en a plein. Les peuples ont toujours adoré d'autres dieux. C'est pour ça qu'on parle même de, euh, de, de, de, du polythéisme, de l'existence de plusieurs dieux. Le Seigneur Jésus reconnaît et le dit aux disciples qu'il y a d'autres dieux qui opèrent et qui existent dans ce monde-ci. Mais vous, vous devez savoir, le Dieu que je vous ai présenté, le Dieu à qui je vous ai mis en connexion, le Dieu qui est venu à vous et qui vous a attiré à lui sachez qu'il est le seul et véritable Dieu deuxième leçon importante il leur fait connaître le Seigneur Jésus leur fait connaître même s'il y a d'autres dieux qui existent sachez que les autres dieux sont des faux dieux sont des faux dieux et par là le Seigneur établit le monothéisme. Le monothéisme est la, est la norme biblique. La norme biblique, la norme de la relation de Dieu avec l'homme, c'est le monothéisme. Le Dieu que nous servons, Jéhovah, Adonai, Rapha, Adonai, Nissi, le Seigneur Jésus, et le seul et le véritable Dieu, tout croyant, tout enfant de Dieu, tout celui qui se prétend être en Christ, il ne doit avoir dans son cœur, ni dans sa vie, ni dans sa maison, dans sa famille, dans toutes ses entreprises, il ne doit avoir qu'un seul Dieu, Jéhovah, le Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu. On ne peut pas mélanger le Dieu de la Bible que nous servons avec d'autres dieux. C'est une autre vérité importante. Le Seigneur est en train en même temps aussi de dénoncer l'idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas permise dans la Bible. L'idolâtrie n'est pas permise par Dieu. Même dans les commandements que nous récitons, il dit Je suis le seul, le véritable Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Dieu est contre l'idolâtrie, il est même jaloux lorsque un homme idolâtre d'autres divinités, il attire sur lui la colère de Dieu. C'est une malédiction, c'est une damnation et qui plus est, si c'est un enfant de Dieu qui prétend être en Christ, qui malgré cela a d'autres divinités, a des amulettes, a des statues ou des, des, des, des parchemins ou autres dans sa maison Sache que tu es en train de freindre la loi du monothéisme, la loi, le principe qui établit que l'éternel notre Dieu est le seul et le véritable Dieu. Si tu es dans ces pratiques-là, je t'en supplie au nom du Seigneur Jésus d'arrêter cela et de te répentir. De te répentir. Il n'y a pas de mélange. Soit on est de Dieu ou on n'est pas de Dieu. Il n'y a pas à mélanger. Il établit dès le départ vis-à-vis -vis de ses disciples. Et il continue en disant, si vous devez connaître, que c'est lui aussi qu'il a envoyé le Messie, Jésus-Christ. Il est en train de dire aux disciples, s'il y a un seul vrai Dieu, sachez aussi qu'il y a un seul Messie. Et le Messie en question, c'est moi, Jésus. Il n'y a pas d'autre Messie. Nous n'attendons plus un autre Messie. Le seul Messie qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés, qui est mort à la croix et payé le prix par son sang et par sa chair, c'est le Seigneur Jésus. Il est le seul roi, le seul Messie, le Fils de Dieu, le Seigneur et le Sauveur, la source du salut. Il n'y a pas un autre Messie. Il n'y a pas de salut à aucun autre nom. Le Seigneur Jésus le dit à ses disciples. Si le Seigneur Jésus commence à dire cela à ses disciples, parce qu'il sait que dans la marche chrétienne, dans l'existence sur cette terre, nous pouvons nous laisser séduire et commencer à adorer d'autres dieux. Nous pouvons nous laisser séduire et commencer à attendre d'autres messies. Il nous met en garde ses disciples. Et une autre vérité importante toujours dans ce texte, il dit oh, :« Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. » Il leur dit :« Lorsque vous connaissez le Père comme le seul et le véritable Dieu, et que vous connaissez le Christ comme étant le Messie, vous avez en vous la vie éternelle. La vie éternelle, ça veut dire la vie de Dieu. » Dieu vient habiter en vous. Dieu fait sa demeure en vous. Vous avez sa vie. Et cette vie-là, c'est la vie de Dieu qui est éternelle. Ça veut dire que le Seigneur fait comprendre à ses disciples que dans la dimension de la relation dans laquelle je vous ai conduite, la relation avec le Père, le fait de connaître le Père vous donne sa vie. La vie de Dieu, ça veut dire ça vous donne son essence. Ça vous donne la nature de Dieu, ça vous donne la compréhension de Dieu, ça vous donne les éléments de Dieu, ça vous met dans une position d'opérer sur la terre comme Dieu. C'est ce qu'il dit à ses disciples. Ça veut dire aussi, lorsque vous suivez les autres dieux, à la place d'avoir la vie éternelle, vous aurez la mort éternelle. Il établit directement la notion même de la fin de vie. En Christ, lorsque nous mourons, nous entrons dans l'éternité en étant en vie. Sans le Christ, nous entrons dans l'éternité en étant morts, c'est-à-dire séparés de Dieu. Et l'endroit où se trouvent les séparés de Dieu pour l'éternité, c'est temps de souffre et de feu. Il prévient ses disciples. « Là où je vous ai amené, je vous ai amené à la vie. Je ne vous ai pas amené à la mort, je vous ai amené à la vie. Et le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu de vie. » Le Dieu que nous pressions, c'est le Dieu qui restaure la vie. Là où il y avait la mort, même si la condition d'avant, c'était une condition, une vie ratée, une vie une vie totalement décousue, lorsque le Seigneur arrive dans la vie, lorsque le Père est connu, il vient restaurer toutes choses, il vient reconstituer toutes choses, il vient réparer toutes choses. Vous vous rappelez de la vision de Zéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Là où il y avait des ossements, la mort, mais lorsque le Seigneur a dit à Ézéchiel Prie, demande à l'esprit de quatre vents de souffler, lorsque Ézéchiel a commencé à parler, qu'est-ce qui s'est passé? Les ossements se sont reconstitués, il n'avait pas la chair, il a appelé le vent de l'esprit, l'esprit est venu et il a redonné la chair, et ceux qui étaient des cadavres sont devenus des êtres vivants, pleins de vie, parce qu'étant remplis de la vie de Dieu. Là où la vie de Dieu est, là est la restauration Là où la vie de Dieu est, là est le rétablissement Là où la vie de Dieu est, là est la réparation La vie de Dieu restaure les vies La vie de Dieu redonne l'espérance, redonne la joie redonne, redonne une orientation nouvelle, une direction nouvelle Le Seigneur fait comprendre à ses disciples Que je vous ai conduit dans une relation nouvelle dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. 1 Timothée 2, 5, il dit Car il y a un seul Dieu, c'est l'apôtre Paul qui parle. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son propre temps. Le Père est Dieu. Il est Dieu. En tant que Dieu, cela implique, nous l'avons dit et redit, lorsque nous prions le Père qui est Dieu, nous devons nous attendre et comprendre que nous nous adressons à un Père. Et lorsque nous nous adressons à un Père, nous sommes ses fils. Il a dit, prions » en disant « notre Père ». Ça veut dire que vous et moi, nous sommes les fils de Dieu. Vous vous adressez à votre Père, qui est aussi le mien, qui est notre Père. Il établit une notion importante, extrêmement importante dans la prière. Lorsque nous entrons dans la prière, non seulement connaître la divinité exclusive de Dieu et le Christ comme étant le Messie, le seul médiateur et surtout de comprendre que toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Et quand tu comprends cette notion de la filiation, la relation dans la prière, le rapport dans la prière est un rapport de, de, de, de, de, famille, de, de famille. Vous voyez, un enfant lorsqu'il s'adresse à son père, il s'adresse à son père différemment lorsqu'il s'adressera à l'étranger. Il y a une certaine assurance, il y a une certaine quiétude, il y a une certaine liberté, voyez-vous. J'ai été même tout à l'heure lorsqu'on priait, j'ai vu la petite qui me suivait et tout. Elle n'a pas peur, hein? elle pense que voilà, le même monsieur à la maison que j'appelle papa, partout je l'appelle aussi papa, partout je dois me comporter vis-à-vis -vis de lui comme étant papa. Voyez, si vous prenez cette image, mettez-la aussi dans, dans votre propre vie. Considérez Dieu comme étant votre père. Qui est ce père qui est méchant au point de refuser le meilleur à ses enfants. Au Aucun. Il dit, si méchant que vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison que le Père ne vous donnera pas le Saint-Esprit, si vous le demandez de tout votre cœur. Dieu est notre Dieu, il est notre Père. Lorsque nous venons prier, sachant que nous prions le Père, si nous lui demandons des choses qui ne sont pas encore accomplies, sachant que nous avons demandé au Père. Il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et si cela est meilleur, il va l'accomplir à condition que nous puissions obéir aux directives qu'il va nous donner. Tu ne pries pas un inconnu. Je ne prie pas un inconnu, je prie le Père. Je ne vais pas trop insister parce que nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part. Et le Père dont le Seigneur Jésus parle ici. Il dit ainsi à ses disciples que sachez que ce Père-là aussi, il est quoi Il est Dieu. Le Père est Dieu. Il établit une vérité extrêmement importante et c'est là que nous allons commencer petit à petit. J'ai préparé des PowerPoints, je ne sais pas si vous aurez une certaine lisibilité. Lisibilité par rapport à ça. J'espère en tout cas qu'il y a une certaine lisibilité par rapport à ça. Il dit « Sachez que le Père le Père est Dieu. Le Père est Dieu. Si nous prenons le livre de Colossiens le livre de Colossiens chapitre 15 verset 16 Colossiens 1, 16 Colossiens 1, 15 à 16 Colossiens 1, 15 à 16, 1, 15 à 16. La Bible dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible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 Les visibles et les invisibles, prône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Le Seigneur Jésus, par la bouche de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit, que ce Père dont nous prions, il est Dieu. Il est Dieu, pourquoi Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Les choses qui sont visibles et les choses qui sont invisibles. Dieu est le créateur de toutes choses. Les choses qui sont visibles et les choses qui sont invisibles. Ça veut dire, il y a des choses que vous et moi nous voyons, et il y a des choses que vous et moi nous ne voyons pas. Mais pourtant ces choses existent, ont été créées. Et ont été créés par qui Par Dieu. Il nous dit, lorsque Dieu a créé, il a créé en moi. Il s'associe à la création. Pour rappeler la création, selon Jean chapitre 1er, la création, parce que dans la création, là je fais une petite parenthèse, dans la création, dans la notion de la création, il y a deux notions importantes dans la création. Il y a la création qu'on appelle ex nihilo. La création à partir du lumière Si vous prenez Jean chapitre 1, verset 1 à 8. Jean 1, verset 1 à 8. Jean 1, verset 1 à 8. La Bible dit, « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été créé par elle et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. » Ça veut dire qu'avant que la parole commence à créer, rien n'existait. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Ça, c'est ce qu'on appelle en théologie la création ex nihilo, à partir du néant. Il y a aussi un deuxième type de création, si nous prenons Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 1 vous prenez. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Rien que ce verset 2, on se peut se poser des questions. Dieu dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais ces ténèbres-là viennent d'où? S'il n'y avait rien avant, mais d'où viennent les ténèbres? Il continue, « Et l'esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. L'eau est une création, mais d'où vient l'eau? » Donc ça veut dire que quand Dieu a commencé à parler ici, l'eau était déjà existante. Ça c'est ce qu'on appelle en théologie la création ex matérielle à partir de la matière Dieu a créé. On aura développé ça un autre jour. Donc, il dit dans Colossiens 1, 15 à 16 que notre Dieu est le Dieu créateur de toutes choses, des choses qui sont visibles, des choses qui sont invisibles, que l'on ne voit pas, mais qui en réalité existent. Je peux vous donner un exemple. Dieu, est-ce qu'on le voit On ne le voit pas, mais on a la foi que Dieu existe. Et nous l'expérimentons. Est-ce que nous voyons des anges On ne le voit pas, mais les anges existent. Il y a d'autres gens qui ont eu la grâce de voir des anges physiquement. Les anges existent. Le diable, on ne le voit pas, mais nous savons qu'il existe et il agit. Les choses invisibles sont existantes, on ne les voit pas, mais on expérimente leurs effets. La présence de Dieu, on ne la voit pas, mais on expérimente cette présence. C'est l'expérience. Dieu est le créateur de choses visibles et invisibles. Ça veut dire, à partir de là, si Dieu est le créateur de choses visibles et invisibles, Dieu a le droit sur tout. Il a le droit sur tout. Il contrôle tout. Il contrôle tout. Ce qui est visible et ce qui est invisible, il contrôle tout. Il est Dieu par le droit de la création. C'est lui qui a créé toute chose. Et en tant que tel, il sait exactement de quoi est fait chaque chose qui est créée, invisible ou visible. Et rien ne peut prévaloir devant lui. Rien ne peut s'élever devant lui parce que c'est lui qui a créé toute chose. Vous vous rappelez même lorsque Lucifer a eu à cœur de se lever La Bible dit lorsqu'il a eu la pensée. Qu'est-ce qui s'est passé Il a été précipité. Dès qu'il a eu la pensée, le gars il pensait que, en pensant, Dieu n'avait pas accès à ses pensées. Mais lorsqu'il a pensé, Dieu a discerné. Directement, il a envoyé les archanges qui l'ont combattu. Si Dieu a créé toutes choses, les visibles et l'invisible, ça veut dire aussi le diable qui est devenu aujourd'hui l'ennemi numéro un, le chrétien, c'est aussi une créature de Dieu. Il a été créé avant Lucifer, en astre brillant. Donc s'il est créature de Dieu, ça veut dire que Dieu le maîtrise. Dieu le maîtrise, il est sous contrôle. Il est sous contrôle. Vous vous rappelez, lorsqu'il est venu, il a réclamé Job. Dieu lui a dit, vas-y, Achille, mais je te mets de limite. Tu n'iras pas plus que ça. voyez, nous ne lui donnons pas trop d'importance que ce qu'il en est. Il a la puissance, mais c'est une puissance qui est maîtrisée, qui est contrôlée par Dieu. Dieu sait tout. Il le laisse opérer pendant un temps, mais il sait sa finalité. Dieu est le créateur de tout. Ça veut dire, quand tu comprends ça, Dieu est le créateur de tout, de tout ce qui est visible, ça veut dire les hommes. Toi et moi, nous sommes créés par Dieu. Alors, si tu es en face d'un homme, qu'il qu'il soit, quel titre qu'il peut avoir Considère-le comme étant une créature de Dieu. Ça veut dire qu'il est sous contrôle de Dieu. Dieu le maîtrise, Dieu le contrôle, même s'il peut parler avec arrogance. Il peut critiquer Dieu, il peut blasphémer, laisse-le, c'est un fou, c'est un essentiel. Parce qu'il est créé par Dieu. En même temps, Dieu peut l'éliminer. Dieu peut l'éliminer. Respectez tout le monde, mais ne craignez personne quel que soit le titre, parce que c'est une créature de Dieu. C'est une créature de Dieu. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais à Kinshasa, on cherchait pour moi un, un visa d'études pour venir étudier en Belgique. Pour obtenir un visa d'études en Afrique, au Congo, c'est la croix et la bannière. Et à cette époque, il y a plus de 20 ans, c'était dur, et maintenant encore, c'est extrêmement dur. Donc, à telle ancienne que on devait me fois se réveiller, hein. je devais me réveiller 3h, heures, 4h heures du matin pour être parmi les premiers à l'ambassade de Belgique, à l'extérieur devant les grilles, parce qu'ils ne recevaient qu'un certain quota, je crois que c'était 20 ou 10 qu'ils recevaient chaque, chaque jour. Et la file était longue, donc si tu n'étais pas parmi les premiers, tu n'allais pas être reçu. Et il y a des gens qui payaient même des sentinelles ou des qui envoyaient leurs boys, leurs domestiques. Pour faire le guet et eux, ils viendraient plus tard parce que les portes s'ouvraient, je crois, vers 9h ou 10h. Mais nous, à 5h, 4h du matin, on était là devant l'église en prenant tous les risques. Et lorsqu'on arrivait là, quand tu entrais, il y avait un gars, un Congolais, qui était réputé comme étant le méchant, vraiment le méchant, plus que les les les, les, les, les mêmes. Un méchant, un méchant. C'est comme si lui, vraiment, il voyait la Belgique, c'est lui. Vraiment, lui, la porte de la Belgique. Lui, c'est lui la porte. Et à chaque fois, que quand tu venais, il y avait deux guichets. Soit tu allais chez lui, ou tu allais chez un autre monsieur qui était un blanc. Et quand tu allais chez lui, directement ton cœur s'est déchiré. Parce qu'on savait que c'est lui le méchant. Et quand j'ai compris, une fois, le Seigneur m'a dit, mais je suis le créateur. Qui a créé cet homme C'est moi. Je dis, ok, donc puisque c'est toi qui l'as créé, tu peux le plier parce que tu dis que le cœur du roi est dans tes mains. tu peux le plier d'un côté ou d'un autre. Non, tu le maîtrises. Oui, vas-y. Et j'allais chez lui. J'ai dit alors, je veux voir mon Dieu comment tu es puissant. J'irai chez le méchant. Lui, lui. Et ça a pris un an. Mais c'est lui qui m'a donné le visa. Ça a pris un an, parce qu'il fallait à chaque fois ça, il manquait, ça, il manquait. Dis, ok, ça va, pas de problème. Je ne veux pas me décourager, parce que j'ai un objectif à atteindre. Je dois aller étudier en Belgique. J'irai parce que Dieu me veut là. Et toi, quelle que soit ta grande montagne, tu seras aplani devant ce babel Tu vas être aplani devant moi. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Et c'est Dieu là qui a créé tout, habite en toi et en moi. Et en moi. C'est pour ça qu'il pouvait dire si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Qui sera contre nous Et j'ai eu, j'ai obtenu. Il y a un autre qui me donnait un témoignage à l'ambassade des États-Unis pour avoir le visa. Difficile et tout. Un jour, il est venu il a vu la dame qui lui faisait complication. Il a commencé à prier en langue vous êtes fou il leur dit moi je dois aller faire le ministère pour Dieu Dieu m'a demandé d'aller faire le ministère pour sauver les âmes et toi tu n'es qu'une créature tu ne pourras pas m'empêcher d'aller faire ce que Dieu m'ordonne de faire ce visa là vous allez me le donner il était là en train on a amené des vigiles certes. on l'a fait sortir mais en fin de compte le gars a eu son visa le gars, ils sont visants. Dieu a créé tout. Quelqu'un qui te refuse le travail, laisse-le. Il ne sait pas qui l'a fait. Laisse-le. Toi, comprends simplement. Lui, là, il est. C'est Dieu qui l'a créé. Dieu peut le faire sortir, le remplacer à tout moment. Surtout s'il n'est pas en alliance avec lui. Si c'est un idolâtre il s'incline devant d'autres dieux. Notre Dieu étant le seul vrai Dieu, il va prouver aux hommes que c'est lui qui est le seul vrai Dieu et que tu es son enfant. Comprends ces choses. Dieu t'a créé. Tu partiras de là. Si c'est la volonté de Dieu que j'arrive là, tu finiras par partir. Dieu a créé toutes choses. N'ayez peur de rien. N'ayez pas peur des démons ou des anges. N'ayez pas peur des... Parce que c'est Dieu qui les a créés. Avant qu'ils ne puissent chuter, ils étaient des anges. Les démons, si vous ne les savez pas, les démons sont des anges déchus. Ils sont des anges déchus. On verra ça au fur et à mesure. Ils sont des anges déchus. Dieu les a créés parfaits. Lorsqu'ils ont suivi Lucifer, les tiers sont tombés. Les tiers des étoiles sont tombés. sont devenus des démons. C'est des créatures de Dieu. Dieu les maîtrise. Il les sait. Et il te dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. Pourquoi Parce que c'est moi qui les ai créés. Je les maîtrise. Je suis Dieu par le droit de la création. Et tu es mon fils, tu es ma fille, tu es en moi. Tu es en moi. Car en lui sont créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination. Les trônes, dignité et domination. Nous le verrons au fur et à mesure. Je ne veux pas vous donner à quoi ça correspond maintenant. On verra ça au fur et à mesure. Nous prenons un deuxième texte. Le psaume chapitre 135. Psaume chapitre 30, 135. J'espère que vous êtes en train de lire. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est qu'une introduction. Et nous irons rapidement dans les prochains jours. Psaume 135. Le psaume 135... La Bible dit. La Bible dit au verset 5 à 6, oui, je sais que l'Éternel est grand, que notre Seigneur surpasse tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans toutes les abîmes. Tout ce que l'éternel veut, il le fait. Et on précise il le fait où Dans le ciel, sur la terre, dans les mers et dans tous les habits. Tout ce que l'éternel veut, il le fait. Qu'est-ce qu'on te dit Ici j'ai marqué « Dieu le Créateur est souverain en vertu du droit de la création ». Ça veut dire que Dieu a un pouvoir illimité. Premièrement, le fait que Dieu nous a créés et a tout créé, signifie que nous lui appartenons complètement et qu'il peut faire de nous et de qui que ce soit, tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Il peut faire de toi tout ce qu'il veut. Si Dieu a prévu de t'amener toi, à devenir bourgmestre dans cette ville, tu le deviendras. Si Dieu veut qu'on ait un, un jour un, un premier ministre venant de la diaspora, Dieu le fera. Aucun diable ne peut lui résister parce que c'est sa créature. Tout ce qu'il veut, il le fait. Si vous comprenez que Dieu tout ce qu'il veut, il le fait. On a tout intérêt à avoir une bonne relation avec lui. À ne pas le décevoir. Puisque tout ce qu'il veut, il le fait. Personne ne peut résister à Dieu. Personne. Il a un pouvoir illimité. Et on continue. Deuxièmement, personne ne peut s'opposer à la souveraineté de Dieu. Prenons Job 42, 2. Job 42, 2. Job 42, 2, vous allez voir ce qui est écrit. Hein? Job 42, 2, la Bible dit, Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Rien ne peut s'opposer au projet de Dieu pour toi. Rien ne peut s'opposer au projet de Dieu pour toi. Rien ne peut s'opposer à ça. Et il dit même le type de projet qu'il a pour nous, Jérémie 29. De projet de paix, un avenir fait d'espérance et de... Dieu a pour nous des projets de bonheur, pas de malheur. Des projets de bonheur, pas de malheur. Alors si tu traverses un malheur quelconque, dis à Dieu, je sais que tu as pour moi des projets de malheur de bonheur et non de malheur. Mais d'où vient ce malheur Il lui-même a dit aussi, le malheur atteint souvent le juste et je le releverai cette fois. Est-ce Est que ce malheur vient de toi Tu le permets Pourquoi la raison Parce que je sais que tu as pour moi des projets de bonheur. Ça veut dire que même dans ton malheur, tu as le droit de refuser le malheur. Parce que Dieu veut pour toi et pour moi le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. C'est pour ça, un enfant de Dieu, quand tu comprends ça, tu ne peux pas accepter le malheur dans ta vie. Tu ne peux pas accepter les choses qui se détruisent, la médiocrité. Non, tu ne peux pas accepter ça. Tu dois refuser ça. Je refuse, père. Même si je commis un péché, tu as dit que je suis très, je confesse. tu me releveras. relève -moi, moi dans mes droits. relève moi dans mes droits la famille qui se détruit, le mariage qui s'effrite, tu as le droit de refuser ça. Parce que c'est que Dieu veut, il le veut. Et il veut pour toi et moi le bonheur, le bonheur, le bonheur. Dieu a la capacité de faire de toi un arbre de paix, de faire de toi un artisan de bonheur, d'amener le bonheur dans ta vie, à tous les niveaux de ta vie. Il a la capacité de le faire et rien ne peut lui résister. Rien a le peut lui résister. Rappelez-vous de, de nos enfants. Qui veut le malheur de ses enfants? Personne. On veut le bonheur de nos enfants. Et Dieu veut ton bonheur. Il veut ton bonheur. Il veut ton bonheur. Et il a donné celui qui avait le plus précieux en lui, le Christ, pour aller à la croix, payer le prix, afin de nous réconcilier à lui. C'est comme si lorsqu'on était loin de lui, Satan écrasait l'homme, l'homme sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore, et j'ai dit je viens au Dieu pour faire ta volonté, Dieu criait, qui, qui enverrai-je pour sortir mon élu, pour sortir mon ador de ce malheur, parce que je veux pour lui le bonheur, je veux pour lui le bonheur, refusez les malheurs peuple de Dieu, refusez cela, vous avez le droit de le refuser, parce que Dieu veut le bonheur, et il va créer ce bonheur dans nos vies, il va créer le bonheur dans ta vie, je te le dis. Même si aujourd'hui tu pleures, mais sache que ce qui te fait pleurer aujourd'hui, demain c'est toi qui le feras pleurer. Parce que Dieu veut pour toi le bonheur. Il veut pour toi le bonheur. Et lorsqu'il a décidé, il dit, qui s'y opposera Dans les qui -là, il y a tout. Parce que dans les qui là, ce sont ces créatures. Il y a à la fois les puissances des ténèbres, à commencer par lui-même les diables, il y a les hommes, il y a les circonstances, il y a la nature, il y a les mers, il y a les abîmes, il y a la terre, il y a le ciel. Tout se plie à Dieu. Tout se plie à Dieu. Dieu peut changer pour toi la nature, pour que tu accèdes à ce qu'il veut pour toi. Il peut changer la nature. Il peut changer la nature. C'est ce qu'on appelle un miracle. Lorsque le peuple d'Israël était devant les eaux, qu'est-ce qu'il a fait Il a fondu la mer, un miracle, contre la nature. Il a formule traversé. Dieu peut faire un miracle pour toi. Parce qu'il maîtrise tout. Il maîtrise. Il maîtrise. Tu n'as pas d'utérus pour en en enfanter. Dieu peut amener un bébé dans ton ventre sans utérus. Il peut. Je peux le dis, il peut. Parce que c'est lui qui a créé le corps. Il peut. Il sait. Il sait. Il sait. Il y a des femmes qui ont mis au monde sans utérus. Mis au monde. Au monde sans utérus. Dieu peut. Il peut tout. Face à Lazare, mort depuis quatre jours, les gens disent c'est fini, impossible. Il dit, Père, fais-le pour eux, parce que je sais tu m'exhaustes toujours. Le Père a ressuscité Lazare. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Il le fait. Pourquoi Parce qu'il est le Créateur. Il est le Créateur. Il est le Créateur. Dans ce que, que j'ai écrit, deuxièmement, personne ne peut s'opposer à la souveraineté de Dieu. Job 42, Et troisièmement, Dieu n'a de compte à rendre à personne par rapport à ses actions et ses décisions. Dieu n'a de compte à rendre à personne par rapport à ses actions et à ses décisions. Prenons Daniel chapitre 4, verset 35. Daniel 4, 35. Daniel 4, 35. Et nous allons nous arrêter aujourd'hui là. Daniel 4, 35. La Bible dit... Daniel 4, 35. D'autres versions disent le 34. Maintenant, moi, la boucle je célèbre la louange, la grandeur, la gloire du roi du ciel. Tous ces actes sont vrais. Ces voix sont justes. Il peut abaisser ceux qui marchent dans leur cœur. Il peut abaisser. Ceux qui marche dans leur cœur. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Lorsqu'il veut te faire du bien, il ne va pas consulter XY pour te bénir. Dieu va te faire du bien, même en face de ton mari, celui qui te... Ton mari avec qui tu dors dans le même lit, qui ne t'aime pas, qui te maudit, nuit te joue, qui te veut du mal. Dieu n'a pas besoin de son accord pour te bénir. Dieu peut te faire du mal, du bien en, en le laissant de côté. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Et il n'a de compte à rendre à personne. Il n'a de demandé personne. Job était en train de murmurer contre le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, mais où étais-tu quand je créais les cieux? Quand je créais le Léviathan, Rab et Béamote, où étais-tu quand je créais ces créatures? Tu étais où? Où étais-tu? Pour qu'aujourd'hui tu puisses t'élever et me parler, me donner de leçon, Où étais-tu Il a de compte à rendre à personne. À personne. À personne. Voilà, bien aimé, nous sommes en train d'aller dans le royaume de Dieu. Et c'est Dieu dont nous sommes en train de parler, c'est celui qu'on appelle le roi. Il est le roi. Les rois de la terre ont des comptes à rendre. Le roi est régi par les pouvoirs constitutionnels d'un pays. On peut le convoquer à la chambre. On peut l'amener. On peut le comment? On, quand, lorsque le roi est, euh, est mis de côté. Comment on dit? On peut le détrôner. On peut le détrôner. Mais notre Dieu, en tant que roi, il est indétrônable. Il est indétrônable. Il a des comptes à rendre à personne. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Une dernière chose avant de conclure pour aujourd'hui. Nous prenons le psaume 135 où nous sommes toujours, où nous avons été tout à l'heure. Le psaume 135. Le psaume 135. 5 à 6. Je veux le relire. 5 à 6. 5 à 6, la Bible dit « Oui, je sais que l'Éternel est grand, que notre Seigneur surpasse tous les dieux, que tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Ici, le psalmiste nous donne les quatre sphères d'influence, j'ai mis là, les quatre sphères d'influence de notre Dieu, ou les quatre mondes d'influence de notre Dieu les cieux, la terre, les mers et tous les habits. Et cinquièmement, dans le texte ici on dit, le deux dimensions opératoires de Dieu. Dieu opère dans l'invisible et il opère dans le visible. Il opère dans l'invisible et il opère dans le visible. Voyez-vous, aujourd'hui je suis en train d'aller doucement, calmement, avec avec vous dans ces enseignements parce que avec l'aide du Seigneur si nous comprenons ces enseignements ça va nous amener à mieux connaître le Seigneur, notre Dieu et aussi à mieux connaître notre position en lui en tant qu'enfant de Dieu parce que le même Dieu ici dont nous parlons, il a dit « Créons-le à notre image, selon notre ressemblance. » Nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Ce qui n'est pas le cas pour les puissants de ténèbres. Ils ne sont pas créés à l'image de Dieu, ni à sa ressemblance. Et même après la chute d'Adam, Dieu est venu habiter en nous. Il dit « Vous êtes une nouvelle créature en Christ ». Une nouvelle créature en Christ. Et dans cette nouvelle création, on nous dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas existé avant. Vous êtes créé en Christ. Or le Christ est supérieur à Adam. Dieu nous a mis en Christ dans une position supérieure à la condition adamique. Donc en tant que tel, Dieu nous a donné aussi la possibilité comme lui d'opérer dans le visible et d'opérer dans l'invisible. C'est comme ça qu'opèrent les sorciers. Le sorcier, il vient, il te maudit. Il déclare une parole. Mais tu vois comment la malédiction vient dans ta vie. Tu ne la vois pas, tu ressens les effets. Mais comment il a déclaré Il a opéré dans l'invisible. Mais hors cet invisible-là, nous avons dit que c'est Dieu qui a tout créé. Comment eux arrivent à opérer dans l'invisible Et toi qui as Dieu en toi, tu n'arrives pas à opérer dans l'invisible. Comment Il commande. Les choses arrivent. Et toi, enfant de Dieu, tu commandes, rien n'arrive. Pourquoi? Pourquoi? Je vais m'arrêter ici. Une fois, il y a plusieurs années, on était à, à, à l'église à Scarpe, plusieurs années. On avait intercession, intercession le mercredi et le vendredi. Le vendredi, c'était avant le culte. Le mercredi, c'était à partir de 16 h Et le vendredi, c'était de 16 h aussi. 16h jusqu'à 18h, on avait intercession. On priait dans une pièce qui était au premier étage qu'on appelait la chambre haute. C'est là qu'on priait. Et un jour, j'étais seul en train de prier. Je priais, je priais, je priais, je priais. L'onction était forte et tout. Et le Seigneur était en train de me dire, tu, peux, tu sais que je peux te donner la possibilité de commander à la nature. Ah bon? Dis oui, je peux. Te... Pas à la nature. Pas. Dis ah bon le Seigneur Jésus a parlé au figuier. Il a dit au figuier Figuier, ne donne plus de ton fruit. Et le figuier n'a plus donné le fruit. Il a fait. Il a dit en lui Nous ferons des choses plus grandes encore. Il parle à la nature. Ah bon Et il était en train de pleuviner à l'extérieur. Il pleuvina à l'extérieur. Il parle à la pluie. Ah bon Il dit Ok. J'ai parlé, pluie, arrête-toi. J'ai prié, pluie, arrête-toi. Je prié, J'avais n'avais pas la foi, ça allait s'arrêter. Mais comme on m'a dit de prier, de parler, je prie en criant. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Quelques temps après, la pluie s'est arrêtée. Et le Seigneur m'a dit Tu vois ce que tu as fait, tu as arrêté la pluie. Ah bon Oui, toi. Les sorciers, est-ce qu'ils n'arrêtent pas la pluie Ils arrêtent la pluie. Et mais toi, enfant de Dieu, comment tu ne peux pas acheter la sorte Vous voyez la puissance que Dieu nous a donnée. La puissance que Dieu nous a donnée. voyez, même quand nous prions, tu pries pour quelqu'un. Tu pries sur base de la foi. Hebreux 12 dit, « Or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qui, dans la visible. » Le problème avec nous, nous voulons voir tout avant de croire. Dieu te dit, crois avant de voir. Avant de voir. Parce que moi, je contrôle l'invisible. Si je te dis que tu, je vais te nommer dans ce poste-là, ne regarde pas ton visible, regarde l'invisible, la parole que je quitte, Et obéis, cela s'accomplira. Pourquoi Parce que c'est moi qui ai créé le visible. Et l'invisible, je maîtrise tout. Amen Amen, voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Je sais qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait petit à petit, vous allez voir là où nous allons à arriver et petit à petit vous allez commencer, nous allons commencer à opérer encore avec assurance, opérer encore avec assurance et ne, laisser, ne se laisser intimider par rien, par rien respecter, mais ne pas se laisser intimider par quoi que ce soit. Amen. Voilà, il est 11 heures. Euh, voilà, nous avons fini nos prédications. Nous allons passer dans notre temps de dîme et offrande pour euh, apporter dans la maison du trésor dîme et offrande comme la Bible nous le dit. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes dans la maison du Seigneur. Il y a les, les, les enveloppes qui se trouvent derrière. Si vous avez besoin d'une enveloppe, n'hésitez pas à prendre l'enveloppe pour apporter dans la maison du Seigneur ce que nous avons prévu de lui apporter. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus.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 Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'exaltons, nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons, Jésus de tout cœur. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus de tout cœur. Seigneur de gloire, Père, tu as dit dans ta parole, apportez dans la maison du trésor d'îme Pour vous, je menacerai les églises de cieux. Seigneur. Nous avons pensé à un acte physique visible que l'on voit. Nous savons ce que nous t'avons donné. Mais toi, tu nous promets de menacer les écluses de cieux. Une réalité invisible que moi, je ne vois pas, Père. Mais par la foi, j'ai agi. Nous avons agi par la foi. Et nous croyons en retour, Père, tu as dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. C'est lui qui dévore, nous le connaissons pas, c'est une réalité invisible. Mais que toi tu le connais, tu le maîtrises. Père, nous croyons en cette parole, ô oh Dieu. Que on nos dîmes et nos offrandes. Père, tu menaces celui qui dévore. Et tu ouvres les écluses de cieux. Et tu repens sur nous, Père, ta bénédiction avec abondance. La bénédiction avec abondance, ô oh Dieu. Père, je parle à la terre, ô oh Dieu de donner à ton peuple les meilleures productions du pays tu as dit dans Esaïe si vous êtes obéissants vous mangerez les meilleures productions du pays Père j'appelle cela au nom de Jésus j'appelle cela au nom de Jésus j'appelle cela à l'existence Père au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père c'est ce que tu as dit ce que tu as dit et tu nous as donné ce pouvoir, oh Dieu, d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Merci, Père. Nous appelons la prospérité dans la vie de ton peuple, Dieu. Dans la vie de ton église, de tes nations, nous appelons la prospérité, Seigneur. Nous appelons la prospérité, Père, au nom puissant de Jésus. Nous appelons la bonne santé, nous appelons le succès, nous appelons la réussite, nous appelons le bonheur, nous appelons la paix, nous appelons le bonheur, nous appelons la paix dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Nous appelons la joie, nous appelons la justice, tu as dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Père, nous appelons cela au nom puissant de Jésus. Père, nous appelons la force dans les corps. Que toute personne qui était fatiguée, malgré le poids de l'âge, reçoive une fraîche rosée. Reçoive une fraîche rosée. Reçoive une fraîche rosée. Reçoive une fraîche rosée. Qu'il corps qui ne se fatigue pas. Qu'il prenne de l'envol comme l'aigle. Et ne jamais se fatiguer. Ne jamais se fatiguer. Ne jamais se fatiguer. Dans le nom puissant de Jésus, nous renversons les forteresses, les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons faire la prière de notre Père. Notre Père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 Amen. Amen. Amen Voilà, bonne journée à tout le monde, bonne semaine à tout le monde. Mais pas oublier le programme, mercredi nous nous retrouvons ensemble à notre temps d'intercession dans le lieu secret à partir de 19h et le vendredi à l'école de la Sagesse à partir de 19h sans oublier notre culte dominical du dimanche à partir de 9h30. Nous sommes en période de vacances, il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Pour l'instant, nous maintenons nos programmes traditionnels et à partir du mois de septembre, il y a un programme spécial qui vient à partir de la rentrée de septembre. Alors, soyez connectés et branchés parce qu'il y a un programme spécial qui vient à partir du mois de septembre. Voilà que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dag bon dimanche à vous, bonne semaine. Dag.